Tout le monde c'est Willman, on est avec la lumière Spectra, le modèle XS2000 ainsi que la P2000 qui n'est pas allumée. On va l'allumer seulement quand on va être en période de floraison, quand on va décider de mettre nos plants en floraison, quand on va vouloir des cocottes, des fleurs. On va décider ça là, euh, quand ils vont prendre plus de superficie, plus de place dans la tente, quatre pieds par quatre pieds. Et quand ça va être le moment, on va euh, utiliser les deux lumières, mettre 112 12, mettre les nutriments appropriés pour la floraison, quelques bouteilles différentes avec psycho nutriments. Donc euh, l'évolution dans euh, cette gros sûrement que ça évolue un peu, mais là, là ça va mal, ça va mal. Euh je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous le dire en français. J'ai des insectes. J'ai des problèmes. Euh, J'ai des trips. J'ai des trips. Euh, écoutez, c'est une période de stress présentement là, avec ces bébêtes-là. Euh, J'ai arraché des feuilles. Ici, on peut voir là, les, les, les trips qui laissent des oeufs euh, sur les feuilles j'ai tué plusieurs trips avant de faire la vidéo. Il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de feuilles. On a quatre bébés pleins ici. J'espère avoir tout de suite les trips, mais écoutez, il y a aussi des oeufs euh, dans la terre. C'est euh, pas des oeufs, pas des oeufs, pas des oeufs, des larves. On, on, je ne sais pas si on peut les voir à l'œil nu, mais... Euh, les œufs tombent dans la terre et euh, les larves naissent euh, nice. et ensuite le Trips euh, qui est rendu adulte va écœurer notre plante sur les feuilles. Euh, la façon qu'on va euh, s'occuper de ça, euh, on va attendre que les plants grossissent un peu. Euh, plusieurs personnes m'ont suggéré d'utiliser un shampoing, euh, d'autres des insecticides, je pense que c'était une joke, mais euh, écoutez, ça va être mieux que ça. Avec Whitman, ça va être encore mieux. Euh, je vous garde la surprise pour plus tard. Je ne voudrais pas donner de suggestions à d'autres Youtubers. Euh, écoutez des trips, je le souhaite à personne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Euh, mais si on passe aux choses plus positives, ils ont l'air très bien ces plans-là. Euh, le Doji a vraiment changé de couleur. Il était vraiment beaucoup beaucoup plus pâle, prend plus de couleur. j'ai donné des nutriments pour la première fois cette semaine, j'ai un petit peu de misère avec ma caméra, donc euh, le doji on a parti ça à partir d'une graine de cannabis de ripper seed, c'est la même chose ici avec le GMO animal cookie, Phénotype numéro 3, on a eu de la, des problèmes avec les deux premières euh, graines de cannabis. Je les avais plantées trop profondément. Et ensuite, un petit peu plus d'eau pour, euh, pour rajouter euh, au problème de l'avoir euh, planté 2 cm et demi. En tout cas, j'avais mis peut-être un peu trop d'eau aussi, c'est pas évident. Euh, ça devrait être évident le planter une graine de cannabis dans de la terre, là. ça devrait être évident, là. C est, c est... je retire ma parole. Ici, on a le pinkush numéro 4, ça c'est un clone, on n'a pas parti ça à partir d'une graine de cannabis. Euh, pinkush numéro 4, ça c'est de Barneys Farm. Et ici, on a le glookie numéro 4, euh, encore à partir d'un clone. Et ces deux-là viennent de Barneys Farm. Et les deux au centre viennent de Ripper Seeds, donc euh, c'est la première fois que je vais faire pousser là des plants de Ripper Seeds. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je connais euh, le couche-couche de Ripper Seeds. Euh, un de mes amis m'a donné une plante mère finalement. Donc je connais ça, mais pas plus que ça, j'en ai jamais parti à partir de graines de cannabis. Donc on va voir ce que ça donne pour Ripper Seed, Barnes Farm... Euh, <coughs> J'ai pas de keeper de Barnes Farm. J'ai pas, pas fait pousser un, un plan de Barnes Farm que je, je tombe en amour avec la Rome. Mais par contre, euh, ils nous ont sorti de très belles couleurs avec les Gorios Gettles. Donc euh, on regarde l'évolution de cette euh, Grow là avec la XS2000 de Vipar Spectra. On va apprendre beaucoup plus de choses dans cette groupe, euh, Soyez, soyez attentif. Non seulement on va en apprendre sur les trips, les insectes, euh, la façon dont Weedman va s'occuper de ces insectes-là. Ça sera pas de façon. Euh, ok, on faut pas manquer une vidéo, faut pas scraper de vidéo. Donc. Euh, on, le petit Winman essaie de faire une joke ici, là, et puis on a retiré la joke du script. Il n'y a pas de script ici, c'est live, c'est live, il n'y a pas de script. Donc, euh, XS2000, on va apprendre plusieurs choses sur cette grow. <coughs> Merci encore à Vipar Spectra. Et euh, on va apprendre plusieurs choses, non seulement sur les trips, mais sur d'autres choses. Soyez attentifs, soyez présents, activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne de YouTube Winman. Vous voyez ici, là, on est à 62. Pourquoi 62? Entre 50 et 75, 62,5. Donc, ici, là, on est à 62,5. Donc, rappelez-vous de ce chiffre. Prenez ça en note. On est présentement à 24 pouces de hauteur. Je vais ça sur un bout de papier, là. Et puis, on va rejaser de ça plus tard dans l'autre vidéo. <coughs> Je vous en dis pas plus, et euh, abonnez-vous sur mon Instagram, toujours des petites photos, toujours intéressant les stories. Alright gang? Essayez pas de voir des trips, je les ai toutes tués, mais les œufs vont, vont, vont euh, éclore, les larves vont sortir de la terre. Bro, c'est pas fini. Je te laisse là-dessus, écris-moi un peu en bas dans les commentaires, comment toi, tu te départis des trips Ciao ciao!